J'ai fait la connaissance d'une femme captivante. Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur les synonymes de beau et joli. Alors beau et joli sont des mots qu'on emploie fréquemment au quotidien, mais le problème c'est que ce ne sont pas des mots précis. Je vous ai fait une liste d'adjectifs plus précis que vous pouvez employer pour remplacer « beau » et « joli ». Comme ça, vous pouvez montrer que vous avez un niveau avancé en français et impressionner votre interlocuteur. Pour parler du caractère d'une personne, quand vous dites par exemple c'est une belle personne, c'est-à-dire c'est une personne qui a bon caractère, vous pouvez dire aussi c'est une personne aimable, c'est une personne affable, c'est-à-dire une personne aimante qui aime les autres, une personne bienveillante qui a de bonnes dispositions d'esprit envers les autres, une personne agréable oui, avec qui on aime bien passer du temps, une personne amène, c'est une personne agréable qui charme par sa personnalité, son caractère. Une personne avenante, c'est une personne affable qui plaît par des gestes gracieux, des gestes charmants, des gestes agréables. Une personne attentionnée, c'est une personne qui est extrêmement gentille avec les autres, qui s'intéresse beaucoup aux autres. Et bien sûr, vous pouvez dire aussi une personne gentille, c'est-à-dire une personne aimable, pleine de bons sentiments envers les autres. Une personne généreuse est prête à faire du bien aux autres, a une largesse d'esprit, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup de cadeaux aux autres. Exemple, ma grand-mère est généreuse, elle m'a fait énormément de cadeaux à Noël. Une personne drôle fait rire ou provoque le rire. Une personne charmante est une personne agréable dans ses relations avec autrui. Et une personne gaie aime s'amuser, est toujours joyeuse, de bonne humeur. Une personne attachante, oui, on aime bien être avec elle, on aime ou on aimerait bien être son amie. Une personne adorable, oui, la compagnie de cette personne est agréable. Et cet adjectif est souvent employé pour les enfants. Par exemple, ton fils est adorable. Une personne indulgente, c'est une personne qui pardonne facilement les fautes, qui n'est pas sévère ou stricte. Et maintenant, quand vous voulez parler d'une personnalité, vous pouvez dire il a une belle... Personnalité ou bien il dégage une personnalité prenante une personnalité prenante c'est une personnalité qui captive qui attire par son caractère et vous pouvez dire aussi il a une personnalité ou il dégage une personnalité captivante maintenant quand vous vous référez au physique d'une personne vous dites par exemple j'ai fait la connaissance d'une jolie femme oui encore mieux j'ai fait la connaissance d'une femme attrayante c'est à dire séduisante et bien sûr j'ai fait la connaissance d'une femme séduisante d'une femme captivante par sa beauté mais aussi par son intelligence une femme ravissante c'est à dire qui est extrêmement jolie une femme charmante une femme qui est agréable à regarder, mais qui a aussi bon caractère. Quand vous voulez parler des vêtements et accessoires, vous pouvez dire « Elle porte une belle robe. » Encore mieux, « Elle porte une robe magnifique. »« Elle porte une robe somptueuse. » On emploie cet adjectif surtout pour les robes de mariée. Exemple, la mariée portait une robe somptueuse. Il porte un joli costume ou il porte un costume élégant. Oui. Quand vous parlez des accessoires, vous pouvez dire « ses chaussures sont tendances ». Ça veut dire que « ses chaussures sont à la dernière mode ». Elle a mis une belle tenue ou bien « elle a mis une tenue pimpante », c'est-à-dire une tenue qui attire par sa fraîcheur et sa coquetterie. On parle de coquetterie quand quelqu'un est soigné et élégant. Il a mis une tenue soignée. Ça signifie une tenue à laquelle il a apporté beaucoup de soins. Dans une entreprise, par exemple, vous pouvez lire quelque part. Nous exigeons une présentation soignée de la part de nos collaborateurs. Ce qui signifie que les collaborateurs doivent avoir une excellente présentation. Alors maintenant, quand vous voulez parler d'une partie de la journée, par exemple de la matinée, de l'après-midi ou de la soirée, vous pouvez dire « On a passé une belle soirée. » oui encore mieux, on a passé une agréable soirée, on a passé une excellente soirée, on a passé une merveilleuse soirée, on a passé une soirée intéressante, on a passé une soirée amusante. Quand vous voulez parler du temps, oui, alors vous pouvez dire par exemple on s'est rencontré par une belle journée d'été ou bien encore mieux. On s'est rencontré par une journée radieuse d'été. L'adjectif radieux est employé pour parler d'une journée ou d'un temps radieux. Radieux signifie clair, ensoleillé, lumineux. Oui. On s'est rencontré par une superbe journée d'été. On s'est rencontré par une agréable journée d'été, par une merveilleuse journée d'été, par exemple. Quand vous parlez d'un séjour, vous pouvez dire c'était un séjour palpitant. C'est-à-dire que des événements d'un grand intérêt se sont déroulés pendant ce séjour. Ou bien c'était un séjour rempli d'aventures. Vous avez vécu beaucoup d'aventures pendant ce séjour. C'était un séjour reposant. Vous avez pu vous reposer pendant ce séjour. Vous relaxer pendant ce séjour. C'était un séjour plaisant. Oui, un séjour agréable ou charmant. C'était un séjour inoubliable. Le séjour était tellement beau que vous n'arrivez pas à l'oublier. Oui. Quand vous vous référez à un paysage, vous pouvez dire le paysage est beau ou bien c'est un beau paysage. Encore mieux et plus précis, le paysage est saisissant. Ça veut dire que le paysage surprend par son originalité. Ou bien le paysage est pittoresque, ce qui signifie que le paysage est tellement beau qu'on pourrait le peindre. Ou bien c'est un paysage admirable, oui, c'est-à-dire un paysage qui suscite l'admiration de ses observateurs. C'est un paysage splendide, c'est un paysage sublime, fascinant. Ou encore, c'est un paysage à couper le souffle, un paysage qui laisse sans voix, sans réaction, car c'est tellement beau, oui. Et vous pouvez aussi employer cette construction pour la vue. Par exemple, quand vous avez une chambre dans un hôtel et la vue de cette chambre est très belle, vous pouvez dire c'est une vue à couper le souffle aussi. Vous dites par exemple, j'ai visité une jolie ville, c'est bien, mais c'est plus précis quand vous dites j'ai visité une ville fascinante, une ville admirable, une ville splendide, une ville moderne ou une ville attractive, par exemple. Pour parler d'un appartement ou d'une maison, vous pouvez dire il possède un bel appartement ou bien il possède une belle maison, encore mieux. Il possède une maison confortable. Il possède un appartement spacieux, oui. Euh, cet adjectif s'applique aussi aux pièces de la maison. On peut également dire une cuisine spacieuse, oui. Il possède une maison magnifique. Il possède une maison moderne, il possède un appartement admirable, il possède une maison coquette. Pour parler maintenant d'une opportunité, par exemple, vous cherchez à obtenir un poste important dans une entreprise, vous pouvez dire Il s'agit d'une opportunité inouïe. Cet adjectif a pour synonyme incroyable, extraordinaire, bien sûr vous pouvez dire il s'agit d'une opportunité incroyable, d'une opportunité formidable, d'une opportunité de rêve, c'est-à-dire que vous avez du mal à y croire. Pour décrire une expérience, vous pouvez dire c'était une expérience enrichissante, c'est-à-dire que vous avez appris énormément de choses pendant cette expérience. Ou bien, c'était une expérience valorisante, qui donne de la valeur. C'était une expérience incroyable. C'était une expérience inoubliable. On va parler d'un spectacle, d'un film ou d'une émission pour être plus précis, je vous conseille de dire nous avons assisté à un spectacle captivant, nous avons assisté à un spectacle amusant, désopilant ou hilarant, ça veut dire très drôle, émouvant ou attachant, ça veut dire qui suscite des émotions, une émission divertissante, ça veut dire qui amuse, un film. Plein de suspense, le suspense c'est un moment dont on attend la suite avec impatience ou avec angoisse. Enfin, pour décrire un métier ou une profession, vous pouvez dire, elle exerce un métier captivant, un métier exaltant, qui stimule, qui enthousiasme, un métier passionnant un métier gratifiant qui offre un plaisir ou une satisfaction psychologique et bien sûr un métier fascinant alors voilà c'est tout pour aujourd'hui maintenant vous savez que vous pouvez remplacer ces deux adjectifs par des mots plus précis. Alors, faites toujours attention au contexte. Vous avez remarqué que j'ai employé les adjectifs dans la vidéo en fonction du contexte. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et partagez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous Mouah.